Bienvenue chers téléspectateurs pour la météo d'aujourd'hui Aujourd'hui nous aurons des gros nuages de pluie ici Des gros nuages de pluie là aussi des gros nuages de pluie ici, et ah, je vois le soleil, eh ben non, il a déjà disparu. Donc nous aurons des gros nuages de pluie sur l'ensemble du territoire. Les températures se situeront entre 17 degrés Celsius et 15 degrés Celsius chez vous. Donc il faudra bien se couvrir d'un pull qui est fin ou gros, tiens. Gros pull, fin pull, t-shirt, si c'est chaud à 15 degrés Celsius ou pas. Dis, est-ce que tu peux m'aider après, tu pourrais être présentateur météo, et ça, c'est bien. Allez, à tout de suite. Salut les loulous, aujourd'hui, nous allons voir les températures. Alors, température, avec son instrument de mesure principal, qui est le thermomètre, nous aurons ça en trois temps. Premier temps, la théorie, deuxième temps, les exercices, et troisième temps, des petits défis à réaliser à la maison. Est-ce que vous êtes prêts pour la théorie Asseyez-vous bien, c'est parti Première chose, nous allons observer le thermomètre ici. Que vois-tu qui est important à ton avis Alors il y a toutes des lignes. Il y a aussi des chiffres, tu les vois Il y a le zéro qui est le chiffre le plus important sur un thermomètre. Tu verras pourquoi après. Et nous avons une ligne au centre. Très bien la ligne que tu vois au centre ici, elle va t'indiquer la température. Elle va te dire s'il fait chaud ou s'il fait froid. Eh bien, pour savoir ça, c'est facile. Plus la ligne va monter, c'est comme toi à la plage, ah, mais plus il fait chaud. Et si maintenant tu as froid, mais petit à petit, tu vas te mettre en petite boule parce que tu as froid. Eh bien, la température, c'est pareil. Plus il fait chaud, plus ça monte. Plus il fait froid, plus ça descend. Attention, tu vois, il y a une ligne ici au 0 degré, température la plus importante. Pourquoi Parce qu'en dessous, bah, l'eau, elle se transforme en glace. C'est pour ça que tu vois, par exemple, de la grêle d'or, de la neige et tout, c'est quand la température descend en dessous du zéro. Si elle est au-dessus, l'eau, elle reste liquide. Pour savoir quelle est la température, il te faut bien observer le liquide au milieu et regarder jusqu'à quelle barre de température il est monté ou descendu. Tu as sûrement remarqué qu'il n'y a pas tous les chiffres. C'est tout simplement parce que, comme pour une horloge, on ne sait pas tous les écrire, car il n'y a pas assez de place. Donc, il te suffit de compter les barres 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais si tu es malin, tu vas pas commencer à compter à partir du 0. Non C'est beaucoup plus simple ici de compter à partir d'une ligne qui est proche. Par exemple, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Et là, ça arrive au 15. Mais attention Il arrive parfois que la température descende en dessous du 0. Et là, il faut compter dans l'autre sens. 0, moins 1, Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc si je récapitule, si je suis au-dessus du 0, je vais compter dans ce sens-là. Mais si je suis en-dessous du 0, je dois compter dans l'autre sens. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 degrés Celsius. Alors, pour les exercices, chaque fois, je vais te montrer une image de thermomètre. Tu devras me dire exactement quelle est la température indiquée dessus. Est-ce que tu es prêt Première image. La température était de 15 degrés Celsius. Deuxième exercice. La température était de 10 degrés Celsius. Troisième. La réponse était moins 5 degrés Celsius. Alors il ne fallait surtout pas me dire 5 degrés Celsius qui est, se trouve au-dessus du zéro. Ici je suis en dessous, je dois dire le moins qui est d'ailleurs écrit devant, donc c'est moins 5 degrés Celsius. Quatrième exercice. Ici, la température était de 20 degrés Celsius. J'espère que tu as trouvé. Cinquième exercice et avant-dernier. Et la bonne réponse était moins 20 degrés Celsius. Mais oui, ce n'est pas 20 degrés Celsius qui est au-dessus du zéro. Ici, on est bien en dessous. Du coup, c'est bien moins 20 degrés Celsius. Et le dernier exercice le plus compliqué, fais attention. Il faudra compter les petites barres. Et oui, est-ce que tu es prêt Compte bien les barres, hein Allez Et la bonne réponse était 7 degrés Celsius. Maintenant qu'on a fini les exercices, est-ce que tu es prêt pour les défis à faire à la maison C'est parti Attention, pour les défis, tu devras demander à papa et maman si tu peux prendre un thermomètre. Premier défi, mettre le thermomètre dans le frigo. Et ensuite, après 10 minutes environ, le sortir et rapidement lire la température. Le deuxième défi sera de mettre le thermomètre au surgélateur. Tu devras le laisser un peu plus longtemps et ensuite tu devras vite vite lire la température qu'il écrit dessus. Et le troisième défi sera de mettre le thermomètre dans ta chambre, attendre 10 minutes et puis lire la température qu'il fait dans ta chambre. Es-tu prêt pour les trois défis C'est parti J'espère que vous avez bien tout compris au thermomètre Et je vous dis à la fois prochaine Mais enfin je dû prendre ma veste